Nouvelle vidéo pour euh, vous montrer en fait ce que je viens de terminer. Euh, donc j'ai retourné une partie de la terre à la groulinette là parce que je pouvais pas passer le motoculteur de toute façon. Euh, donc j'ai agrandi pour me laisser un tout petit passage pour, euh, pour ma tondeuse. Donc euh, là je vais utiliser une tondeuse, une petite tondeuse pour cette partie là. Et donc euh, en face euh, de l'abri à tomate, euh, j'ai créé une bande... Donc j'ai euh, retourné, enfin euh, une partie avait été retournée au motoculteur, l'autre partie euh, celle que j'ai la, la petite bordure que j'ai élargie, je l'ai fait à la grelinette. Donc euh, voilà, donc toute cette bande en fait, euh, je vais positionner mes pommes de terre, donc juste en face euh, des, des tomates. Donc euh, voilà, j'ai déjà euh, posé un petit peu de, de, de tente que, que j'ai fait de la, la semaine dernière j'ai aussi retourné une autre bande de l'autre côté voilà donc, donc cette bande là j'ai enfin, positionné déjà mes poireaux qui me restaient euh, qui étaient positionnés dans mon bac, j'en ai gardé 4 pour pouvoir récupérer les graines et donc ici, je vais installer tournesol, maïs, euh, les euh, cucurbitacées, donc sans doute les courges, éventuellement les melons, mais je pense que des melons, je vais en mettre dans la serre. Je devrais les positionner ici, sur la gauche, là, et éventuellement sur la droite. Donc là, je pense que je vais enlever les, les salades et tout ce qui se trouve à droite donc pour pouvoir mettre des melons de chaque côté donc ici ben, on a toujours les tomates qui poussent donc pour répondre à Catherine qui m'a fait une remarque euh, concernant le fait que j'ai dit que les sibérianes étaient plus résistantes que les autres donc c'est euh, effectivement elle a bien fait de le relever ça n'a rien à voir en fait euh, sibérienne le fait de, que ça soit le, le nom euh, porte un nom euh, à connotation euh, Nordique ou autres, ça n'a rien à voir, les tomates elles sont toutes à la même enseigne donc elles sont un petit peu plus hâtives que les autres mais ça n'a rien à voir, en fait elles sont aussi peu résistantes l'une que l'autre donc je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête quand j'ai raconté ça donc, euh, donc voilà, je préférais rectifier <rire> plutôt que de, de maintenir en fait cette, cette bêtise donc, euh, voilà. Donc, bah, écoutez, les tomates, on voit que pour l'instant, elles supportent. Hein, elles supportent les, la chaleur. Donc euh, voilà. Donc là, comme j'ai une place ici sur la gauche, je vais déjà mettre deux pieds de melon à l'intérieur. Et donc, je positionnerai aussi bah, les, les, les, les maïs que j'ai déjà, les pieds de maïs euh, et de tournesol ainsi que des courges ici les concombres je vais attendre un petit peu et euh, la première chose que je vais faire c'est tout de même de planter mes, mes patates là donc euh, j'ai vais... une bande assez large mais il faudra que je fasse un tri pour savoir quelle variété je veux, je veux lancer cette année si je les lance toutes les quatre j'ai quatre variétés ou euh, si je me concentre sur deux ou trois maximum donc euh, voilà donc euh, bah, je vais attaquer ça à tout à l'heure je voulais juste vous montrer en fait ça fait 4 jours là que je les ai positionnés ici mes pommes de terre donc euh, bah, elles sont à la lumière depuis un moment euh, et, et l'avantage c'est qu'il n'y a pas de soleil ici qui vient de ce côté là donc elles sont en permanence à la lumière depuis 4-5 jours là mais sans soleil direct donc c'est dans tout ça que je vais faire mon tri. Voilà, à tout à l'heure. Donc, les pommes de terre que j'ai positionnées sur ma planche de culture, voilà, j'ai mis trois variétés au final. Donc, j'ai commencé par les Carolus. Bon, je les, je les sers assez. Hein, donc, alors, elles sont relativement grosses. Hein, bon, j'ai pris celles qui étaient les plus belles, autant que faire, puisqu'il m'en reste énormément. Ensuite, je suis passé sur les Sarpomira. Et pour finir euh, sur les Mona Lisa. Donc l'avantage c'est que les Mona Lisa sont blanches, les sarpomiras sont rouges et les carolus sont blanches avec des, des, petites, euh, des, des, des, des petites parties roses, un petit peu rose rouge. Donc euh, voilà je ne pourrais pas les mélanger, euh, j'ai pas besoin, enfin je vais je vais quand même mettre une petite plaquette mais euh, je, je pourrais facilement les, les reconnaître. Voilà, donc euh, il me reste beaucoup de, de plans. là par exemple, euh, ce qui me reste en Carolus. Donc euh, là, euh, bah, c'est les Mona Lisa, et là, euh, les Sarpomira, donc euh, là, euh, les très grosses, je ne les ai quand même pas mis, ça faisait vraiment un peu gros. Euh, par contre, j'ai mis euh, les petites et moyennes, donc, euh, donc bah, le reste, euh, je vais donner à mes voisins, je vais voir si ça les intéresse. Et euh, voilà, il y a une partie euh, des pommes de terre que je referai pas, euh, ce sont les désirées. Donc je les avais déjà faites, mais bon, en fait euh, elles sont très bien. Hein, mais euh, je voudrais vraiment me focaliser sur trois variétés déjà parce que sinon j'ai pas la place de, de tout mettre. Donc, déjà avec trois variétés, euh, ça fait déjà pas mal. Hein. Donc il euh, y, y a vraiment de quoi faire. Donc là, bah, je vais euh, les, les enfouir en fait un petit peu, je vais les enfoncer. Euh, je vais faire attention bien sûr à ne pas casser les germes. Et ensuite, je recouvrirai ça chaque semaine de tontes. C'est comme ça que j'ai fait l'année dernière et elles étaient vraiment très belles. La preuve pour les sapomiras qui était vraiment magnifique. Donc voilà, je vais recouvrir ça quasiment de tontes. Si j'ai un peu de matière sèche j'en mettrai, mais apparemment les solenacées et sans doute je remettrai aussi aux tomates du coup. Euh, aime beaucoup le, le gazon enfin donc euh, bon, moi j'ai vu ça sur les pommes de terre j'imagine que sur les tomates ça doit être pareil donc voilà je, je vais tenter euh, cette expérience aussi sur les tomates mais je sais que sur les pommes de terre ça marche puisque je l'ai fait et ça a fonctionné je voudrais remercier Seb de Jardiner au Naturel euh, pour euh, son indication concernant la date à laquelle on peut commencer à, à mettre en terre les pommes de terre donc euh, il indiquait que c'est que quand les lilas sont en fleurs donc euh, voilà les lilas sont en fleurs donc je suis son indication et euh, je mets les pommes de terre en terre voilà merci Seb ce que je ne vous ai pas montré c'est comment on enterre une pomme de terre alors bon euh, je pars toujours du principe où euh, les gens qui suivent la chaîne elles sont déjà des spécialistes du jardinage mais euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout la culture de la pomme de terre donc je vais juste vous montrer ce que je fais là sur ma butte en fait je vais creuser un trou à la main donc je, je mets la pomme de terre avec en faisant en sorte que un maximum de germes se trouve vers le haut en fait le plus le plus plus favorable possible pour la reprise donc, je la mets à je dirais 10-15 cm voilà et puis je pousse voilà ça, ça va ça va prendre tout seul donc c'est vraiment simple Alors moi c'est ma technique après je sais qu'il y en a d'autres qui font autrement mais... ou qui la posent directement par terre moi je trouve que là en les enterrant un peu ça aide à, à, bien, à bien prendre donc voilà, c'est assez simple vous avez vu j'avais quand même retourné un peu la terre à la greninette donc ça va, ça va super bien Donc voilà, je fais un petit trou les germes sont déjà bien, bien avancées, donc on peut les enterrer un peu, pas gênant, voilà. c'est un mélange, il hein. y, y a de l'herbe avec la terre ou quoi, on s'en fout, on met tout en vrac et à la fin ça passera à travers. Donc, euh, et je remettrai de toute façon euh, chaque semaine du gazon dessus, donc il euh, n'y a pas de problème, ça va être vite recouvert et ça va faire le plein d'azote chaque semaine. Voilà. petit point sur euh, les graines de lin, donc ça c'est des graines de lin euh, pour la consommation, donc euh, pour faire du pain euh, par exemple, donc euh, j'ai acheté ça euh, sur internet, donc c'est du bio, il euh, n'y a pas de problème, donc euh, là je viens d'en étaler euh, à la volée euh, sur, euh, sur ma planche de culture, donc euh, bah, là je vais arroser tout ça et puis on, on va laisser pousser maintenant. Voilà. Donc, je, je tiens aussi euh, à remercier euh, tous mes abonnés, donc que ce soit des potagistes comme moi, ou euh, mes autres abonnés, donc euh, tout, euh, toutes les personnes qui me regardent. Euh, je voulais vous remercier, on est presque 600 en fait, euh, donc euh, bah, je pensais pas euh, intéresser autant de gens en si peu de temps. Donc euh, bah, je vous remercie tous euh, pour l'intérêt que vous portez à, à ma chaîne. Donc euh, voilà, je, si vous avez aimé cette vidéo, euh, mettez un petit pouce en l'air, partagez-la, ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné pour vous tenir au courant de mes dernières vidéos. A bientôt